Bien aimé dans les seigneurs qui nous suivez sur les avertis Que les seigneurs vous bénisse pour le temps que vous allez vraiment accorder euh, à cette vidéo Je veux dire, c'est moi que nous allons passer ensemble avec vous Nous sommes, on est le dimanche, comme vous savez, presque chaque dimanche nous tournons des vidéos pour euh, édifier euh, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu Et pourquoi pas aussi faire appel à tous ceux-là qui, euh, qui ont des problèmes de comprendre la parole, de leur donner cette parole qui est réellement gratuite puisque le Seigneur Christ Yeshua est venu sur la terre pour sauver l'humanité, c'est-à-dire euh, sauver tous ceux-là qui vont croire en son nom. C'est pourquoi je viens encore par euh, euh, cette occasion de dire à toi, mon frère qui ne connaît pas encore le Seigneur Christ Yeshua, d'accepter que c'est lui qui est mort pour toi et c'est lui qui va revenir, n'est-ce pas, pour te prendre, afin que tu puisses vivre, tu puisses, tu puisses, rire, tu puisses rire, réellement vivre, je veux dire, éternellement. Que le Seigneur te bénisse, toi qui vas partager cette vidéo, après l'avoir, bien sûr, compris. Euh, nous voulons aujourd'hui parler euh, du, donc, de salut. Vous savez, étant enfant de Dieu, le concept chrétien, c'est un concept qui est centré sur l'amour. Car la Bible nous dit dans Jean 3, 16 que Dieu a tant aimé les mondes. Il a tellement aimé les mondes qu'il s'est donné en sacrifice. Il a accepté de devenir, n'est-ce pas, fils, afin que nous ayons la vie éternelle. Et ceux-là qui vont croire, n'est-ce pas, à son nom, ceux-là qui vont continuer à faire sa volonté, ce sont eux-là qui vont réellement recevoir la vie éternelle. Lorsque tu as les fils dans ta vie, tu as la vie éternelle car c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui nous voulons parler euh, par rapport à ce nom de Christ Yeshua, par rapport à, au salut qu'il nous, nous donne, qu'il nous offre, je vais dire même gratuitement. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui viennent au nom du Seigneur, plusieurs même font des débats sur comment être sauvé, par qui, pour, donc euh, sous quel nom qu'on peut être sauvé. Mais vous oubliez, et ils oublient que tous ceux-là qui sont des créatures qui sont mortelles, qui n'ont pas la vie éternelle, il n'y a pas de sacrifice qui va vont, qui vont être donné, qui vont être donnés. Il n'y a que Christ, c'est lui qui, qui a été trouvé digne, n'est-ce pas, d'ouvrir les livres de vie et d'en rompre le seau. Il n'y a pas un autre nom. C'est pourquoi aujourd'hui, même si vous voyez des faux prophètes qui défilent, des faux pasteurs qui défilent, des gens qui acceptent d'être disciples des hommes qui sont des escrocs qui sont n'est-ce pas des voleurs mais ces gens-là viennent et ils défendent même leurs menteurs mentors ils défendent même leurs soi-disant apôtres ou prophètes tout ça puisque les gens les hommes n'ont pas la vie et si tu n'as pas la vie tu es mort c'est pourquoi que le Christ Yeshua dira que laissez les morts enterrer les morts, puisqu'une personne qui est aveugle ne peut pas conduire une autre personne qui est aveugle. Mais malheureusement, c'est ça qui s'est fait aujourd'hui. Mais mal, mal, mal, malgré tout cela, nous n'allons pas nous fatiguer, vous nous fatiguer, n'est-ce pas, de vous donner le message qui vient du Christ. C'est pourquoi nous voulons vous interpeller à chaque fois. Lorsque nous voyons des choses qui se passent, nous comprenons que c'est la fin, puisque Christ l'avait prédit toutefois. Nous voulons parler mais, de du salut. Et nous voulons expliquer ici par quel moyen ou par qui nous pouvons avoir le salut. Et sur ces, nous allons lire d'abord euh, dans l'acte, donc aux actes des apôtres, chapitre 4, verset 12. La Bible nous dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil, sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Là, nous comprenons directement que le, donc le salut ne peut venir qu'à Christ. Le salut ne peut venir qu'au nom de Christ, Yeshua. Et comme je vous ai dit dans l'introduction, beaucoup de gens aujourd'hui viennent avec des noms de gens. Ils viennent avec des noms des organisations ou des organismes. Ils viennent avec des noms des assemblées et ils pensent que cela peut procurer la paix ou procurer, je veux dire, le salut. Or, la Bible nous dit ici qu'il n'y a le, donc des saluts en aucun d'autre. C'est tellement clair comme de l'eau. Une personne qui viendra vers vous pour vous dire que c'est lui le Messie. Pour vous dire que c'est à lui, au fait, en lui qui a le salut. Cette personne, c'est un menteur. Cette personne, c'est un, un escroc. N'acceptez pas de tels mensonges, N'acceptez pas une personne qui viendra vers vous pour vous dire que je suis le dernier prophète vivant. Ne venez pas, n'acceptez pas une personne qui vous dit que je suis le dieu des noirs. N'acceptez pas celui qui viendra vers vous pour vous dire, je suis le dieu des Congolais. Non. Il n'y a en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre nom. À part le nom de Yeshua. Écoutez, Matthieu 1, 21 nous dit ceci. Là, c'est la naissance de Christ. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Nous avions parlé un jour ici pour expliquer pourquoi ce que nous appelons Jésus Yeshua, c'est la même chose au en fait, mais sauf que les langues qui ont, euh, telles qu'ils les ont, euh, euh, comment dirais traduites, ont fait que les noms de Jésus, forme française, deviennent Jésus, mais en forme hébreu, c'est « Yehoshua » ou « Yehoshua » ou « Yeshua » Et « c'est Yeshua » veut dire « Yahweh, sauveur » ou « Yahweh qui délivre ». Et lorsque nous lisons dans Matthieu 1, 21, nous comprenons que le prof, la prophétie ou je veux dire, l'ange qui est venu, n'est-ce venu, pas, euh, comment dire, euh, vers, euh, là c'est vers Joseph, pour lui dire que Marie, ta femme, enfantera un fils et toi tu lui donneras le nom de Jésus ou de Yeshua et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Vous comprenez ici que le nom ou la venue de Jésus, la mission était de sauver. Or, lorsqu'on est sauvé, on a le salut. Et le salut, on ne peut l'avoir que lorsqu'on a accepté Christ dans sa vie. C'est pourquoi Jean 3, dont Jean 1, je vais dire, vers le verset 12, nous dira qu'à tous ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, tu deviens enfant de Dieu lorsque tu acceptes la parole qui est Yeshua. Jean 3, je vais dire Actes des Apôtres, chapitre 10, 43, pour appuyer. Tous les prophètes rendent de lui témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de péché. Or Nous comprenons que le pardon de péché ici, c'est lorsque tu quittes de la mort à la vie, donc tu as le salut, lorsque tu n'as pas le péché, puisque lorsqu'il va revenir pour prendre l'église, l'église qu'il va venir prendre, ça sera une église sans ride ni tâche. Un corps sans ride ni tâche, ça veut dire un corps saint. C'est pourquoi je vous dis, mes bien-aimés, écoutez la parole de Dieu. Évitez d'écouter les gens, les hommes qui viennent vers vous. Avec des paroles trompeuses en vous détournant dans de la vraie foi de Christ et Yeshua pour terminer. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11 nous dit car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ, Yeshua. C'est nous n'avons qu'un seul un seul fondement et ce fondement a un nom et ce nom s'appelle Jésus-Christ, Yeshua, machia Que le Seigneur vous bénisse pour ce moment. Continuez à partager ces vidéos et continuez à croître dans la connaissance parfaite du Christ. Shalom.